Hey, lui là, attends, attends, je, je vais l'appeler. Depuis là, c'est moi je traîne avec sa moto seulement. Ça, c'est qu'elle a fait ça là. Oh. Allô? Eh, hey, faut faire venir chercher ta moto. Moi, je suis fatigué. À chaque fois, toi, c'est toi qui as problème de punir, hein? Toujours, c'est moi. Il doit prendre ta moto pour venir donner ça aux gens pour coller. Pardon, faut venir chercher ta moto. Moi, en tout cas, je vais pas, je vais pas partir à la maison. Moi, j'ai ma voiture. Il y a ma voiture qui est là. Moi, je ne vais pas continuer à ranger ta moto. faut venir chercher parce que je vais pas laisser à la maison. Viens chercher. Voilà, moi, il m'avait cherché ma voiture. J'ai laissé ça au lavage. Voilà. C'est ce qu'elle a fait. Ça. Alors, comme ça, quand tu arrives à communiquer ça en batterie.